Bonjour, je suis le professeur agrégé Youssef Terwassi et je vais vous parler de l'anatomie du cou. Nous allons commencer par quelques généralités. Alors, le cou, c'est une région qui est très importante du corps, située entre la base du crâne et le thorax. Alors, la situation est entre en haut, la face en avant et la base du crâne en arrière et en bas l'orifice supérieur du thorax. Il a une forme grossièrement cylindrique, ensabliée, rétrécie au centre et évasé aux extrémités. Alors le cou joue des rôles très importants. Il joue d'abord un rôle de soutien de la tête. Il est également un lieu de passage de plusieurs éléments vasculaires comme la carotide et la jugulaire. La jugulaire interne, nerveux comme par exemple le, le nerf digestif, c'est l'œsophage et le pharynx, ventilatoire, c'est la, le larynx et la trachée, et phonatoire, bien sûr, c'est le larynx. Et il joue également un rôle dans le métabolisme général et phosphocalcique avec la présence des glandes thyroïdes et parathyroïdes. Alors, euh, nous allons parler des limites superficielles du cou. Alors, en bas, c'est le malibrium sternal et la clavicule en avant. En arrière, une ligne virtuelle unissant les articulations acromioclaviculaires passant par la septième vertèbre cervicale. Pour les limites supérieures, c'est le bord inférieur horizontale de la mandibule et la branche montante de la mandibule. Et également, la ligne horizontale unissant les articulations temporomandibulaires passant par la protubérance occipitale externe. En ce qui concerne les limites profondes, ils sont flous. Ils permettent la communication avec les régions voisines. Alors, en haut, et en arrière, on a la base du crâne. Et en haut, en avant, en avant, nous avons les fosses nasales et la cavité buccale. Et en bas, nous avons la communication avec le thorax. Alors, en ce qui concerne la constitution anatomique du cou, il comporte un support osseux qui est constitué par le rachis, Cervicale et l'océanite secondairement. Alors, le rachis cervical est constitué par les vertèbres cervicales de C1 à C6 qui constituent un véritable support antige. Nous continuons euh, la constitution anatomique du cou avec la sangle musculaire. Alors, les muscles du cou sont organisés en deux groupes, antérieur et postérieur. Les muscles antérieurs du cou sont disposés en trois plans. Le plan du muscle superficiel, celui du muscle intermédiaire et les muscles profonds. Alors nous voyons ici les muscles superficiels avec le sternocleidomastridien, le plan du muscle intermédiaire et le plan du muscle profond. Pour ce qui est des muscles postérieurs du cou, ce sont voilà les muscles postérieurs du cou, ce sont les muscles de la nuque. Alors, comme j'ai dit tout à l'heure, les muscles antérieurs du cou, le plan superficiel est constitué par le muscle sternoclido-mascoïdien. Pour ce qui est du plan intermédiaire des, des muscles antérieurs du cou, ils, ils sont constitués par les muscles supra avec notamment. Ici le muscle euh, digastrique, le muscle myloïdien, un peu plus profondément le muscle genioïdien et le muscle styloïdien entre l'apophyse styloïde et l'ossiïde. Nous avons également le muscle infraïdien ou bien sousïdien, c'est le muscle sternocleïdoïdien, le muscle homoïdien. Nous ne voyons pas le, le ventre postérieur ici. Le muscle sternothyroïdien et thyroïdien entre le cartilage thyroïde et l'os hyoïde. Après avoir parlé des plans superficiel et moyens des muscles antérieurs du cou, nous parlons maintenant du plan profond. Alors, le plan profond des muscles antérieurs du cou est formé par cinq muscles. C'est les muscles longs du cou, les muscles longs de la tête et les trois muscles scalaires antérieurs, moyens et postérieurs. Pour ce qui est des muscles postérieurs du cou ou bien muscles de la nuque, ils euh, sont constitués par plusieurs muscles dont notamment les muscles trapèzes. La constitution anatomique du cou, après avoir parlé du support osseux, nous allons passer maintenant à la loge viscérale. Alors la loge viscérale contient, en fait c'est une loge médiane et antérieure. Voilà, nous voyons ici la loge viscérale qui contient un conduit digestif avec le pharynx et l'œsophage un conduit aérien avec le larynx et la trachée, la glande thyroïde et les glandes parathyroïdes. Après la loge viscérale, nous avons la région carotidienne qui est antérolatérale, qui contient à l'intérieur de la gaine vasculaire, l'artère carotide primitive et ses branches de division, la veine jugulaire interne, le nerf pneumogastrique et le nerf hypoglosse. Alors, euh, nous voyons ici, sur euh, ce schéma, la, euh, les différentes régions euh, en ce qui concerne la nature de surface. On a là, la région sus éuidienne avec la région sub latéralement et la région sub La région sous éuidienne qu'on voit également ici. Ici, on voit la région parotidienne. Et là, c'est la région carotidienne. Et plus en arrière, nous avons la région susclaviculaire.